Que je tombe au néant de par la noix humaine. souffler sur le feu, je skip jusqu'à ce qu'il devient bougie. Je vais donc souffler sur le feu jusqu'à ce qu'il devient rougir. Je vais donc souffler sur le feu jusqu'à ce qu'il devient rougir. Je vais donc souffler sur le feu rougir comme jusqu'à je vais jusqu'à aller sur le fir comme le feu jusqu'à rougir le feu. comme le feu je vais je ten la, la, te la, la, la, te te la, la main comme le feu sur le feu'à jusqu'à ce quand je souffler je me met à rougir comme le feu sur le feu comme le feu met à rougir le feu est rouge et le feu sera rouge je vais souffler sur le feu jusqu'à jusqu'à ce qu'il devienne rouge jusqu'à ce que je me mette à rougir à rougir à rougir comme comme je te le mets feu. la main comme le feu, le feu je, veux je te mets la main rouge. rouge. Je, je veux être rouge comme ah, le feu. Je te mets la main. la oh, main je, je, je, je vais te me mets la main Je te mets la main. Je, je, je, met je me te te Je te mets la main rouge. Je rouge comme le feu. Et lorsque je la serai rouge, je serai rouge comme le feu. Et je serai rouge comme le feu. Et lorsque je serai rouge, le feu sera rouge. Et le feu reste rouge. Et moi je serai noir, je serai noir comme le feu. comme le feu qui sait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 Bah moi c'est pas pareil, ça me traverse, même un peu plus. Eux, ils vont à l'hôpital à Noël. Moi je suis née à l'hôpital à Noël. En fait, l'hôpital à Noël c'est pareil qu'en été, sauf qu'il neige. Moi j'ai envie de faire un tas de trucs, c'est dingue. Et puis pof, j'ai une foutue envie de chialer. Les gens là, ça me déprime. C'est toi, tu me fais rire. Tu me fais rire. Non, non, mais tu me fais rire. Non, c'est pas ça. Tu me fais rire tu me fais rire, c'est marrant, avec tes manières. Moi, j'aime pas les gars qui font des manières et qui me prennent de haut. Je les emmerde. J'ai envie de leur foutre des baffes. Et après, j'ai encore envie de chialer. C'est dingue, un truc pareil. J'ai envie de pleurer comme ça pour rire. J'ai envie de faire un tas de trucs ce matin. Et en même temps, j'ai une sacrée envie de chialer.